Alors ces temps-ci, j'entends souvent Écoute Cédric, euh, j'ai fait toute une semaine vraiment clean J'ai même réussi à perdre du poids Et là, je me suis fait une fois plaisir, une seule fois Et là, j'ai repris tout le poids que j'ai perdu durant cette semaine Alors certainement que si tu regardes mes stories Soit bah, tu m'aimes bien ou soit tu te retrouves aussi dans ce cas-là Alors aujourd'hui, je vais te montrer sur mon tableau bah, Comment ça se passe exactement dans ton corps Parce qu'évidemment... Tu es venu dans ce monde ben, euh, ben, sans mode d'emploi, donc tu ne sais pas comment fonctionne ton corps. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, ben, en un coup, tu reprends autant de poids. Alors, imaginons donc, voilà, ça c'est ton corps, évidemment, ça c'est les intestins. Et puis, imaginons que tu as mangé toute la semaine, ben, oh, voilà, des bons repas, on va mettre des œufs et tout ça, et tout, tout, tout, tout, tout. Donc, on va mettre une, une jolie petite carotte. C'est une carotte, évidemment. Et euh, voilà, tu t'es fait une semaine, on va dire, entre guillemets, euh, ben sain. Tu vois, tu as pas mangé ce que tu voulais. Tu, tu as vraiment mangé dans une optique de vraiment brûler du gras. Donc, tu ne t'es pas fait plaisir du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tu as perdu, disons, euh, voilà, un kilo, un kilo. 1,1 kg, ok Donc maintenant, on va dire que tu fais 69 kg, ok Donc en mangeant ces aliments, tu as perdu 1,1 kg en une semaine. Et puis tu te dis, ben écoute, euh, voilà, j'ai perdu, donc là je vais me faire plaisir. Alors je mange un truc qui me fait plaisir, moi j'adore les hamburgers, et donc toi tu t'es fait évidemment plaisir. Et qu'est-ce qui se passe Ben, ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas euh, bah, qu'en un coup, voilà, les, euh, les 1 100 kg ont disparu et tu as repris, tu es à 70 70 200 par exemple. Tu t'es fait plaisir. Donc, est-ce que ça t'arrive Généralement, oui, puisqu'en fait, généralement, tu te pèses soit tous les jours pour vérifier un petit peu ton poids, ce qui est, ma foi, une erreur. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en, en compte, en fait. Et donc, tu as l'impression d'avoir pris ben, euh, plus d'un kilo, euh, kilo en gras. C'est ce que tu te dis. Évidemment, moi, je t'explique que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, tout simplement. Pourquoi Parce qu'en fait, généralement, lorsque tu manges euh, ceci, ou peu importe, en fait, ça peut être aussi ceci. Lorsque tu rentres ça dans ton corps, qu'est-ce qui se passe Généralement, on pense que, ben, une fois que c'est rentré, oh, eh ben, ça a disparu. Mais non, ça n'a pas disparu. On oublie qu'en fait, les déchets de ceci, ceci et ceci sont encore dans ton intestin ici. Donc, ce qui veut dire que la matière, en fait, tout ceci est dans ton intestin et ceci, ça pèse. Donc, ça pèse. Alors, après un gros repas, enfin, un repas où tu t'es fait plaisir, même pas spécialement un très gros, mais un repas où, on va dire, voilà, tu avais euh, un kilo de repas dans une journée, et eh bien, tu te dis, oh, ben non, sur la balance, j'ai repris du poids, donc ma, euh, ma semaine, elle m'a servi à rien. Eh ben non, c'est juste qu'il faut juste faire travailler ton intestin pour évacuer ça le plus vite possible parce que les déchets sont toujours dans ton intestin et les déchets évidemment ça pèse alors si toi tu vas juste une seule fois par semaine aux toilettes alors là ici ça doit être un de ces euh, alors là ici ça doit être un de ces euh, un gros embouteillages en fait hein, et tu as pas mal de kilos de allez disons de 2 à 5 kilos rien que dans tes intestins de déchets de tous tes repas et tu penses avoir pris du gras non tu ne prends pas du gras non, tu n'as pas pris du gras, c'est juste qu'il faut que tu évacues les déchets le plus rapidement possible. Même si j'explique à mes élèves, évidemment, comment le faire très rapidement, il faut que tu te concentres spécialement sur ton système digestif pour évacuer les repas que, voilà, euh, ben quand tu t'es fait plaisir, il faut les évacuer le plus rapidement possible pour que ton poids soit réel sur la balance. Voilà pourquoi il ne sert à rien de te peser tous les jours parce qu'en fait, le poids, ton poids, va varier tous les jours euh, en fonction de chaque repas que tu prends. Voilà, voilà.